Donc Il est là votre pote. Non mais mec tu vois plein de tic Bon bah au revoir. Il hein. est tombé. Il est trop. Il est tombé. F... Les filles je suis tombée. Oh là là. Elle est trop fraîche. Oh ta gueule. Oh il oh, y a un yens <rire> je crois. Je crois tu fumes pour rien. <rire> ouais oh, viens tu galères. Eh hein. le cousin. Oh le cousin Il a réussi <rire> Il a réussi putain